Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 4. Aujourd'hui, on va utiliser un tapis de sol et des haltères. Je vous recommande de 2 à 10 livres maximum. Et on commence notre préparation en se concentrant sur les exercices d'aujourd'hui. En voici un extrait. Assurez-vous d'avoir votre verre d'eau et votre serviette à portée de main, et on commence maintenant. Marche avec les genoux hauts et effectue un mouvement des bras comme si tu te tirais vers le haut. Garde un bon rythme. Prends un pas vers l'arrière et ouvre tes bras et ta poitrine. Penche-toi à 90 degrés et ouvre les bras comme un oiseau. Une fois en haut, serre tes omoplates comme si tu faisais tenir une tige au milieu de ton dos. Garde une jambe en pleine extension sur le côté et descends en pliant celle qui supporte ton corps. Lors de la montée, effectue un mouvement des bras comme si tu levais une barre. Attention à ne pas dépasser tes orteils avec ton genou en avant. Effectue une rotation complète des bras en avant et en arrière et plie les genoux dans le mouvement. Effectue une rotation du tronc gauche-droite et prends une bonne amplitude de mouvement. Sur le dos, colle tes haltères ensemble et pousse vers le haut. Contrôle ton mouvement de descente et expire lors de la montée. Range-toi environ 90 degrés et avec une prise en pronation, lève les bras jusqu'à l'horizontale sans plier les coudes. Garde les genoux légèrement fléchis et expire lors de la montée. En gardant les bras près du corps et les mains rapprochées, descends près du sol et remonte, expire lors de la montée. Couche-toi sur le dos avec les bras le long du corps et effectue un mouvement de haut en bas avec les jambes sans jamais toucher le sol. Contracte tes abdominaux et garde le bas du corps toujours en contact avec le sol. Expire lors de la montée. Effectue un squat en descendant jusqu'à 90 degrés. Ne dépasse pas les orteils avec les genoux et expire lors de la montée. Penge-toi à 90 degrés et ouvre les bras comme un oiseau. Une fois en haut, serre les hémoplates comme pour faire tenir une tige au milieu de ton dos. Expire lors de la montée. Clis légèrement les genoux et avec une prise marteau, effectue une pleine amplitude de mouvement. Expire lors de la montée. Penche-toi à près de 90 degrés et saisis le poignet du bras opposé. Tire sur ton bras jusqu'à sentir l'étirement et garde la position. Avec le dessus des pieds au sol, va chercher loin devant tout en restant assis sur tes talons. Relaxe le corps et garde la position. Va porter ta main entre tes omoplates en poussant doucement sur ton coude. Garde la position. Amène tes pieds ensemble au centre, descends les genoux vers le sol et en tenant tes pieds, dirige le tronc vers l'avant. Garde la position. Garde une jambe en pleine extension sur le côté et descends en pliant la jambe qui supporte ton corps. La sensation d'étourement se fait à l'intérieur de la jambe et au niveau des ischios jambiers. Avec le dos en contact avec le sol, tire les genoux vers la poitrine en tenant l'arrière de tes genoux ou de tes cuisses. Ensuite, ouvre en descendant les genoux vers le sol et garde la position. Yes! High five et check pour l'entraînement d'aujourd'hui. Rappelle-toi toujours du feeling que tu as en ce moment parce que c'est ça qui va te motiver à continuer. Tu fier d'avoir complété l'entraînement, tu te sens bien d'avoir dépensé beaucoup d'énergie et brûlé beaucoup de calories